Représentant secrétaire général Nations unies, Maria Isabelle Salvador en Haïti, l'enseignant appelle la Communauté Internationale là, pour l'agir vite dans le dossier Haïti qui gangsterise. Chef Bini en Haïti a fait intervention ça, dans le Conseil de Sécurité de Nations unies, qui réunit mercredi 26 avril là, sous situation difficile Haïti a fait face pendant, dernier temps, yola. ministère affaires étrangères dans le pays d'Haïti, Jean-Victor Généus, qui te prend la parole, n'a occasion ça tout, bat bravo la contentement pour série de sanctions internationales la prend, contre quelques autorités haïtiennes qui alimentaient insécurité à le pays. ministre Généus, qui mandait intervention aux forces étrangères dans le pays pour venir la paix en Haïti, critiquer comportement quelques autorités, Lidi ki implike nan si met la troublai en dedans pays. Moun ka fou fei bat teneb nan deye bandi yo hier soir. Malgré pas de kouan. Donc c'était bon teneb la pepa isien. yo Yon ka fou fei kampe tof fok yo déraciné toute bandits. quatre fusils d'assaut trois pistolets 9 mm 35 téléphones plusieurs cartouches à charger saisi trois policiers blessés dans opération sayo 25 otages libérés trois machines confisquées plusieurs bandits tombés en bas balle la police c'est bilan opération PNH La mené dans diverses zones dans région métropolitaine lundi ak mardi 24, 25 avril, porte-parole la police-là, qui c'est Gary Desrosiers, qui t'a présenté bilan-ci-là, annoncé opération à continuer pour permettre population à râler en souffle. Responsable bureau avocat international, la mère Mario Joseph, qualifié terroriste d'État, climat insécurité, qui instauré dans pays-là depuis quelque temps. Principal responsable dans dossier ça, c'est pouvoir en place-là, d'après défenseur de Ouamoun. Syndicat ouvrier textile ak habillement Bataille ouvrier Sotabo apparaît pour fouler béton en 1er Cap Vinylan. Occasion commémoration Bataille ouvrier qui se en même temps fête agricole et travail. Yo annonce marche pacifique qui a démarré devant PAC industriel Sonapi pour exiger augmentation salaire puis bon condition travail pour ouvrier yo, yo pour bon pou citer pou sa yo seulement. 6 moun mourir. Parmi yon 5 akout manchette yon Yon machine ak yon moto boule ak plisye kay boule se bilan yon conflit terrien ki éclatait nan zone Abraham yon localité ki nan Saint-Michel, 4e section communale, Miragroane, mercredi 26 avril 2023. Mont Saint-Clair ak policier Jean-François France yon kone sou non Didi se de parmi victime yo, d'après juge en tribunal de paix Saint-Michel, Georges Toussaint-Roubaix qui te un fait constat légal. Plus passe 11 000 l'école déjà l'inscrit dans tout le pays dans le cadre de recensement en ligne. D'après ministre éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga, titulaire MENFPA, encourage directeur l'école yo pour faire inscription avant 28 avril Cap Vini. Dans l'occasion de journée mondiale, propriété intellectuelle dans le pays, ministère de commerce industrie organisée, une série d'activités, parmi yon un salon propriété industrielle, une activité qui était te déroulée en présence Premier ministre Ariel Henry. Dans le discours circonstances, locataire primatia, eh bien, il prend engagement pour quitter compte. Pour contre le fléau, contrefaçon et piratage qui affaiblit performance production la entrepreneur. qui côté qui bo. Mesdames, mesdames, et Messieurs, mouvement Bois Calais a continué dans divers départements dans le pays à diverses communes. Au Cap, Jacmel, La Tibonite. Eh bien, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, dans un moment-là, je suis capable de dire que 60% Haïtiens bien filé la caille. Opération Chache Bandit. Mes amis, pas de jouette, dit tout même pendant le dernier moment. Bienvenue dans le journal TAC 509, tout haïtien connecté. Fouko Zami Infopower, qui a présenté l'édition. Zami Paou, Foucault qui rentrait la caillou, waouh! Wow. <laughs> C'est pas si content, pas content, ouen, ouais, nous, encore une l'autre fois, matin. Merci, ensemble avec vous-même, qui déjà connecté, ça fait nous plaisir. Et pas oublier, partager live là. Donc, ça peut aider nous avancer plus vite toujours. Mesdames, mademoiselles et messieurs, où qu'on est? Population a lancé opération Bois Calais, opération Boukane sans sal. Donc, pendant trois jours qui sont passés au-là, nous capables, zone métropolitaine, vraiment chauffée, population, vraiment campée sous contre bandits cap terrorisé. Et rapidement, on capables, peu Conseil ici, de conseil sécurité de l'ONU, en réuni. Et puis, s'entendez, ministre étrange des affaires en Haïti, Jean-Victor Généus, qui t'a dit, s'il vous plaît, intervention militaire. peu Haïtien. Dans deux jours qui sont passés là, nous pouvons nous capables mettre sécurité dans le pays. Haïti prend plus de 11 missions déjà. Mission l'ONU. stabilité pirate dans le pays. Insécurité pirate dans le pays. Journée Jodia, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre destin en main pour nous mettre sécurité dans le pays. Eh bien, l'important pour que vous tendez ça que le ministre de Affaires étrangères a dit dans l'ONU. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Conseil de sécurité des Nations Unies qui réunit hier mercredi 26 avril-là, sous situation difficile Haïti, a fait face pendant dernier moment dans occasion ça, gagner au représentant secrétaire général Nations Unies, qui s'est Maria Isabelle Salvador en Haïti, mandé communauté internationale là pour agir vite sous dossier Haïti. Discours pas différent par rapport ensemble avec Madame Lim. Eh bien, peuple haïtien, genye ministre a fait Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, qui bat bravo là, contentement, pour une série de sanctions internationales là, prend compte. Quelques autorités haïtiennes qui alimentaient et sécurité dans le pays, pendant le mandat d'intervention de forces étrangères dans le pays, pour établir la paix en Haïti. Pour plus de détails, en outre Jean-Victor Généus. Les amis, <laughs>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 Monte quoi, se yon même ka pense pou pays a. <laughs> Est-ce qu'on a lié kote corruption arrivé? <laughs> Depi combien de temps nous là? la? Bon, Bandi si a sacrifié population Nous pas de l'oni. An kontinye suivre pepaye Risque d'une grave crise sanitaire. Monsieur le Président, les institutions fortes représentent le moteur de la démocratie. Le fonctionnement okay. normal des institutions démocratiques pour une bonne gouvernance est une condition indispensable pour sortir du marasme. Le Premier mm -hmm. ministre haïtien l'a bien compris et a avancé inexorablement vers le processus de normalisation de la vie politique.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 Ça, c'est première déclaration, Jean-Victor qu'on y a, là, on a dit, deuxième déclaration sous question de sécurité dans le pays d'Haïti qui s'alapte pour y mettre sécurité à nous suivre. Les sanctions imposées par le Canada, les États-Unis et la République dominicaine sont conséquentes. Elles commencent à produire des effets encourageants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 Universel avec des effets tangibles. Mm. Monsieur le Président, le gouvernement entend rétablir l'ordre public. Un environnement sécuritaire. Qui, qui, qui est le gouvernement? <rire> qui gouvernement qui, qui gouvernement Qui l'ordre? Qui sécurité? Eh ma ben, gouvernement, ça mini-justice l'a dit territoire perdu. Attends, pendant dernier moment la, papa, ici, on t'a de Canada vi, ni les li pertube l'e gang sou l'anme, hein? li gade reg sa nou gang baten, li pertube l'e gang dans le ciel. Moun ka pertube gang actuellement, là, c'est population haïtienne, là, oui? Moun ki pertube gangs, c'est moun gana a oui? Moun ki pertube l'e gang c'est moun début si, Oui? Les gens qui perturbent les c'est tout le monde, tout citoyen paisible, citoyen qui décide de prendre responsabilité dans la zone métropolitaine, avec diverses lotes dans la commune avoisinantes, les haïtien. Et ils perturbe perdent pas Nous avons des opérations C'est la population qui fait tornade sur le vacabond. Mais pour les peuples haïtiens, y a Mabgadon m'a dit qu'il rentrait dans le trou, monsieur. Oh, <laughs> Lamdou sa, monsieur rentrait dans le trou. Ah. oh de oh. balle, coup de balle. Coup de balle, coup de balle. Coup de balle. Monsieur est là dans le trou. Ah. Monsieur pas prendre balle. À oh. la fin, la police rale, là, monsieur mettait dehors comme il pas prendre balle. population fait braquer les oules. Ces populations haïtiennes actuellement là la, qui lance l'opération chache bandit. eh bien c'est gens qui fait tonade, c'est gens qui a perturbé les gangs, gangs à blaguez à un atterrissage forcé à la drakapula pour Haïti Baba, non non non non non non. C'est la population haïtienne qui mettent dans un bon actuellement. Donc, si l'on a été sérieux par ça, tant y a des interventions militaires, si vous avez eu un peu de faire. Et je suis content de la responsabilité. Parce que je suis souvent dit, le problème de l'Aïtienne n'est pas ni l'ONU, ni le Canada, ni la France, ni les États-Unis. Qui vient résoudre pour nous, c'est nous-mêmes qui pouvons nou. nou pou mettre les principes dans pays Et là, fin de principes tout si vacarme. Bon. Reste avec, est-ce volonté qui voulait craser, qui voulait gangsteriser, fait passer dans le même chez avec l'ambassade la. Aussi simple que ça. Des millions haïtiens, deux millions manchette et puis boire calé, n'a sécurité dans pays. Sûr et stable reste prioritaire.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 ban nous pas sérieux du tout avons un tas de forces robustes qui vont mettre la peine en pays d'Haïti si encore chamois dirigeants sans honte parce que dirigeant pays d'Haïti pays ici. nous avons série de dirigeants yo sans honte eux pote premier prix dans sans honte donc ça qui fait mal plus, frères et sœurs bien-aimés. pendant débarquer dans tout l'ouverture. Pour, na, pour na na, a de fos, robus, milite, patati prêter, prêter, prêter. nous. Pour débarquer dans l'aéroport, tout l'ouverture. Mais nous, nous, prêter nous, prêter nous, nous, Printé, printé, et puis de la Pologne à de la Haïti <laughs> Et puis na, il national a qui dit, nous faisons pour nous mettre tête nous. Ah ouais? nous plante, on nous sécle, femme, coup de gars. Blanc va si pose une foule de territoire. Hein? <laughs> et puis nous y a une national. Pourquoi je chame sans honte par ces Parce que papa ici, c'est tout la 5 journée équipe militaire k dans le nan pays d'Haïti k'al pran formation l'autre côté mais pour qui ça les nous débarquer dans l'ONU nous pas eh bien pour que yo collaborer ensemble avec nous comme étant donné chaque lèvre, yo voyé acheter matériel pour l'armée ambassade bloqué pour dire ça pas qu'à fait comme ça un pays en Haïti pas arrêter sans l'armée nous demandons pour nous coopérer ensemble avec nous, pour nous aider nous. <coughs> la tracée pour la VKT, à qu'on y a là à peu pas ici, soldat américain, gouvernement américain, fin de dépenser divers millions de dollars pour mettre dans le niveau de a joune jodi pour le choisi pour l'EA, il ne peut pas de comme dans le pays d'Haïti soldat canada non non de canada j'lui parle à la route c'est garder l'a garder nous dit un eh, route eh, ça pas pour moi pas ca descend pas ca descend dans <laughs> route ça route pas seulement haut non il capite tout bye bye mais nous gars soldat là nous refusé bayo matériel c'est pas capable pas capable yo capable mais non nous chouler on meté sous côté nous pousser au non quoi et puis n'aller chercher ça tout pas rien pour manger <laughs>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 Joue moussa pas existé dans dictionner les des Haïtiens, surtout les dirigeants. Je ne ça n'a fait. Parce que tout se aide, ed, ed, aide, ed, ed, aide, ed, aide, aide. Pays kon aide. Pays kon ge sécurité aide. Pays qu'on kon aide. yo de la toujou. Gile ça. Vous avez eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens moi, ont est fou.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 au nom des familles, des victimes innocentes de la barbarie des gangs, je vous exhorte à agir vite. Il y a urgence et Haïti ne peut attendre davantage. C'est vrai, il y a Haïti a oui? Haïti a tenu. Exorce, exor -te, Exhauste. Exor Dites <rire> Dis tout le verbe voulez. Exoté, l'agé. Haïti pas pa ka Ça sak te Haïti. Haïti pas ka tann. Depuis qu'il Haïti qu a la première page, depuis qui est le blanc hein, qui <laughs> intéressant avec nous comme ça. Car les on y ont de sauce. Mesdames, mademoiselles et messieurs, hier soir, moun kafou fait bat teneb. Moun kafou foufeil yo bat A Gat gen courant et sak c'est te bon teneb. Même j'en dernièrement, go y a l'autre après le ont fait des choses. Il y a des qui attention, ma des choses. Il y des gens qui ont fait Il a Ou, ou des qui yo, ou qui a <laughs> You a déracine bandi sous toute forme. Pendant la police a piqué bandi dans le trou, dans la police a coupé de bal, yop ba a bal, mais y a pas sans la manchette. Et depuis nous prenons bandi coupé coquille. li. A petite petit moun drop. Chay sot sous tête, li tombe sous épaule. Genye porte-parole PNH là qui présentait yon bilan partiel. Opération la police menée. Sotis, 25 avril 2023. Quatre fusils d'assaut, trois pistolets 9 mm, 35 téléphones, policiers, cartouches, acts chargés et, et l'atterie saisi. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, trois policiers blessés dans l'opération Sayo, 25 otages libérés, trois machines saisies, plusieurs bandits, blessés mortellement dans diverses zones, dans la région métropolitaine, d'après Gary Desrosiers. Qui fait qu'on est opération à continuer pour permettre la population à aller au souffle, dans le problème et sécurité. Gary Desrosiers, mandé de collaboration, population, sans violence. Mais nous pas faire violence, gars. Nous pas faire violence, hein? Nous peut-être nous. Et puis restez vigilants. Pour plus de détails, entendez pas de parole la police. Guéhen, quatre fusils d'assaut, trois pistolets de calibre 9 mm, 35 téléphones portables, plusieurs cartouches de différents calibres, dont 5, 56 7,62 et 12. Gagné plusieurs cartes mémoires, plusieurs chargeurs, radiocommunications, trousseaux de maison, plusieurs, et puis plusieurs véhicules. Gagné trois policiers qui blessaient lors d'une dernière opération. Gagné 25 débilations qui faites, dont 10 à parcours 9 F début Six villages village Jodad, il trois véhicules qui se saisissent. Au niveau quoi des bouquets Il y a un bandit qui relève Diol et la vie ainsi qu'au qui malheureusement blessé mortellement. Et l'autre qui malheureusement blessé mortellement au niveau. Bon, je vous dit à toute population, encore une fois, la police nationale mobilisée. Et opération, et opération YO, pas, pas campée, campé, opération a continué. Parce que l'objectif, c'est pour nous permettre population on, capable de aller en souffle, capable enfin on, vaquer on, librement en activité. activité. Nous encore, encore une fois, fois. Solliciter, solliciter à la population, la population pour nous continuer le mariage pour la population sans violence. On nous a été vigilants. On l'autre, et l'autre, le et On nous actifs. Les le quartier, nous nouvelles de visages que nous a les vigilants. On nous a été vigilants. On pas a été vigilants. On nous a nous Et été la On au courant et et nous et et de de des de visible population paisible, arrêtez commissariat. Et bien, on ok nous ok le la commissariat qui est proche. si nous nous si nous pas nous sommes ça nous faire Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, eh bien, guéillé, Maître Mario Joseph, qui pa prend au série et déclaration représentant secrétaire Nations Unies, Maria Isabelle Salvador, qui dit offrit tête li comme message, peuple haïtien, qui compte, qui bon, non, monde, là. Homme de loi, rappelé, organisation, li représenté à ses principales responsables, toute calamité, peuple haïtien, absibi. de Maître Mario, non micro, taxe, parce que, d'après ça, et parce que ces madame n'ont pas soutenu gros, un gros pays, mais c'est un pays qui, plus ou moins, respecte les droits humains, respecte les droits des peuples, à l'autodétermination du peuple. Ça veut dire, depuis la protection, ça, là pour ça dans le sens dire, respecter l'autodétermination du peuple haïtien, ça veut dire, respecter la respecté, souveraineté du pays pour que les paroles étrangers ça veut dire, nous n'avons collaboré. collaborer. Mm -hmm. Avec et, importe et qui importe, et c'est ce cap qui vient là en plus pour aider les arabes bon, hein. unis à venir occuper, non, ici donc c'est pas message à paix par ici, mais c'est l'ONU qui a parlé. Hein. Bon, bon, c'est l'ONU qui a mais l'ONU Haïti, c'est même Nations Unies tout ça veut dire lorsque il y a un problème à Haïti, Nations Unies il y a un problème donc ça veut dire c'est pour le de bon message là et c'est pas message et, et, et les arabes pour le poté pour le poté message Haïtien. par ici. Hein. Bon. Moi c'est pas gagné temps parce que demain c'est là pour la parole là, aux Nations Unies et parce que c'est un environ une semaine, bah, on peut être capable de gagner un brief, briefs, etc, on suivre c'est sûr pour nous et pour nous et il faut être vigilant avec eux parce que les états unis c'est lui qui est nous et tout le monde parait à clair sur question géopolitique là, les états unis c'était celle qu'on chantait bon, et ça et ça ouais. tous les politiciens, bon, ici tous les il y a c'est des façades ou bien les monde qui servent avec les azuris. Ça on n'est pas ca marcher là. Ariel est bon côté il parle les c'est esclaves États-Unis, l'autre groupe yo c'est yo les esclaves tout. Et les azuris ils peuvent esclaves qui puis docile là qui puis bon, qui peuvent déjà, déjà. Ça fait pour pas des choc Ariel, il très difficile. fait mais et, et, et, et, et, et, et, et paroles pour madame d'en côté. Ces paroles pour dire eh et bien et, il a une de rupture qui fait' faite. Si l'on dit, est, étant donné il parle et dit ça, le cas, il dit tout, bon, faut gagner élection. dit pas de, bonne élection, il faut gagner élection. élection, il faut gagner élection pour faut qu'on Ariel faire élection. Si mais ça sur la côté, Ariel pour pas là. Ariel en jeune, Et pour la jeune, aller. Et c'est ça, c'est classique pour moi. Et nous, nous avons coup d'État qui est classique, qui fait ou bénéficie et ou, ou a perpétré. Je fait pour ça. Donc, ça veut dire, c'est classique pour moi, pour que le juge l'entendelle. Et le juge tendelle Donc, moi-même, bah, c'est un message au clair, madame la capotelle, pour dire, Peppa Icien, hein, et, et, et, et contre l'ingérence des Argentiniens, Peppa Icien, et l'aide fait élection, et le monde ne no, vote et il respecté doit voter de vote, li. et, et non, ça, ça se tient une, et pas ça, où il y a vlè, et pas ça, les États-Unis, c'est mes messages. Mes messages et tout autant, nous ne pouvons pas entrer dans la dynamique. Ça. Et les paysans ne sont pas, pas imbéciles, les paysans apprennent, et quand appren. ouais, y a là, grâce avec, et, et, et, sociaux, les médias sociaux, ils apprennent en pile, ils tendent en pile, ils suivent ce qui passe en Afrique. Les suit sont passés passe en Chine, il ouais, suit la guerre en Ukraine, etc. Ouais, les menaces des États-Unis. Ils comprennent puis bien. Et, et, et ça, la France a fait Africa. Bien... Mesdames, mademoiselles et messieurs, Ebillet, Pirouin, responsable bureau avocat international, la mère Mario Joseph, qualifié de terroriste d'État, insécurité grand-goût qui est dans le pays depuis quelques temps. D'après lui, c'est le pouvoir en place là, qui est principal responsable de la population absimie chaque jour. Puis plus, en écouter mettre là. Jean-Barré, d'après l'été, il a commencé depuis et en 2010, c'est ça, nous, il y a un théoriste d'État. Et il a commencé parce que c'est celle gens pour a eu le pouvoir. Il le pouvoir. Il fait un théoriste de population. Ce qui passé au Caï mais pas e e, e, e pues le PHTK, et ils prennent le pouvoir dans le sang, et puis ils continuent à diriger dans le sang. Et des bagages qui ont fait de, de manière classique, ils ont et ça veut dire force de frappe population, fona, fona population, population e, e, la population. Il faut admettre ça. Regardez, a nous à la population, on ne pas mobiliser. Écoutez, ils ont subi la saline, et les cafoufeuilles, et c'était soleil e, et les ouais et, et toute zone maya mon yo et persécuter la tibonite ouais kou li a laien toute en lait petit vilan et, et mon vraiment aux abois à la traque pour la vecaité madame mademoiselle et messieurs gaine porte-parole la police là à travers un rapport baliste. App travail sous yon rapport balistique, selon ça dit la police, gen comme travail pendant le dernier moment, là, pour qu'on ait, si gen zam yo y'a eu si a à canapé vert, qui pour la police concerne chauffeur, concernant chauffeur qui tape conduitibus, qui t'a 14 bandits là-dedans, population a été passée au fil de l'épée, eh bien, l'effet qu'on ait jusqu'à présent, eh bien, chauffeur ça, commissariat, la répondre une question sous Action ça qui t'est passé dans lundi matin. En nous tendez eh bien Dirigeant la police, là. Justement, il y a un rapport balistique, justement, que pour nous connaître exactement le type de Zamzayo, bien que Mouwe Marko, mais il y de, balistique scientifique, justement, pour travailler sur eux. Mais Zamzayo, quatre fusils d'assaut, c'est ça que nous saisi hier, dans la zone de Débussy, qui, côté que Bandi, est en position de eux. Et nous, la police, elle-même, était très présente et était disposée pour ont ami Batarelan et avec monsieur Abit population et puis avec l'ensemble de ça que nous voyons que nous sizi pendant deux jours lundi mardi 25 avril 2023 Est-ce que ça fait là nous comprenons sur ça Et il y encore au niveau commissariat au niveau investigation et n'a pas quitté le temps pour que les monsieur pour que soient capables enquêter plus pour aux jeunes plus que les bancs Mais bon bagaille papa haïtien l'est important pour nous parler Là que pas où la police l'a dit, collaborer sans violence. Là, que qui petit petits m'a dit, oh, mener commissariat qui pire nous. Ça dit que le commissariat apprend nous. Bon, la police vient quitter te commissariat. Ça c'est un. Et non seulement ça sa tout. Ça m'a dit fait sous nous. Comment le relais? Non. Actuellement là, c'est loi. T'as lieu pour un emploi. un il pas boire. Ça m'a dit on fait sous nous. Comment? Et pas violence, li et puis ça pour nous faire, pour yo marre yo passer dans la tête, nous nous bailler la popo. Pas de code, pas code, c'est mon chèque, je vais mettre des santé. Moun. citoyen dans le département, la vous sous tension, en bas pression, coup de armes automatique. Bandit, base grand griffe ça vient cap chercher venger plusieurs soldat, base la groupe résistance chandelle tetouillé lundi passé situation ça qui risait paralyser toute activité dans commune tirivie la tibonite lien coup ensemble avec verette désir venesse des petit rivier la tibonite pour plus de détails, mesdames, mademoiselles et messieurs. Tournez, mercredi 26 avril 2023, levé population de la tibonite à Lyoncourt, Verrette, à bas pression, coup de balle, bandit, base gangrif, capopéré dans la localité Savien, dans la première section de la tibonite Bandi yo à bord plusieurs motocyclettes, yo te loudement armé, yo arrivé la localité passebac pour découvrir sous coupons, commune liankou, yo tiré en pile coup de balle avec toute qualité armes automatiques que yo te Ensemble, panique, coup de balle sa yo te la cause, l'école qui t'a fonctionné dans zone nan, te oblige relâche timoun yo, même activité, jardin yo te oblige paralysé, qui t'a pral affecté, secteur transport parce que monsieur yo tape pral arrivé nan moment, moun kap vivre la localité coupon, chandelle, à la zone qui tout tu es obligé de bloquer l'outil, mettre des barricades. Pendant que tu es barricade, tu as rencontré Bab Boobab avec sénateur Garcia Delva avec Chalin Bateau qui t'a joué dans fait c'est Saint-Marc population qui mm -hmm. part suspend si et exercer colère face grâce Delva nat tiré en pile causé bouc qui était la cause agent sécurité yo utilisé zam qui yo té gen nan main yo pour tiré en l'air ça t'a pas cause que population te plus fâché toujours yo té utilisé wache examen yo té gagné pour té reposté face avec agent sécurité gracia, Delva avek agent gracia Delva après 15 ou 30 minutes gracia, Delva ak chalain bateau t'a pas chercher entente ak population pour té l'ouvrir barricade ka dabaio pour traverser pour y rentrer dans capitale pays Habitants qui vivent dans l'ensemble de communes, Sillayot, Tiriviel, Tibonit, Alianko, Agveret, participent à des responsables dans le pire niveau pour pencher sur situation ensemble des zones. Il n'y a pas qu'à l'aguer, communes, Sillayot, dans les bandits, base gangriff qui ont opéré. Allez, allez, est-ce qu'on de doit déposer Bandits sautent côté ou sortent C'est so ça, bien-aimé. Lundi, vous avez quitté les gens qui sortent dans la base gangriff. Sortent dans la base gangriff, vous avez kidnappé les gens. Dans Chandelle, une localité qui en dedans, li La population est Les gens sont braqués, bouakale, sont I love you les I Pendant you, les nou pas yo Fou cuisine de CPJ pays, qu'on avec uh, volume chaleur, on dit qu'on prend par le dernier moment. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, faut qu'on comprenne. L'unque monde dit qu'on fait action, ça, plusieurs mois, pas gagné la police en dedans commune il Et puis, quand y a là, il y pour prendre machine ensemble avec eux, payer qui s'appelle. Paye bus, mais on a commis ça, rien qui peut prendre <laughs> nous. Ça, ils ont fait sous nous là, c'est pas violence. Hé, eh, gari, non, je comprends pas. Bon, ou ne faut pas qu'on trop fort à comprendre. Mais l'on a dit un petit coup de jeu à comprendre. Bon, ben disons ont envahi papa pays tout le monde a couru. Si moun va à l'école, toute activité paralysée, puis qu'on y a là, pour qu'un bon pou bandit pour chercher le code, pour me marrer, et puis pour me prendre, pour me mettre dans la machine, pour me descendre ces macs, pour bien, pour me filer ensemble avec nos commissariat. A, je fais ça plus facile là pour lui. Je vais aller et descendre. à bout la journée, tant qu'on nuit la situation si là, il risque de toute activité commerciale qui gagne sous n'yaut. Tant qu'on y si la tibonite, une enveloppe qui est bandit, il y a voué d'entrepreneur pour capable mm -hmm. fonctionner. Habitant qui vivent. Est-ce que vous entendez, Vous y a enveloppe d'enveloppe qui est bandit? Quand vous avez enveloppe enveloppe qui est bandit, ça bandi veut dire, mon y a enveloppe, pour que tout qui est bandit, il dans bandi, l'enveloppe là. Là vous vroul nan enveloppe la la police avec des p'a vinn faire constat légal sak nan enveloppe la ça pa gadé. Kounya ou tande pour non pays ou travaille di on série des ti blambé c'est pas ou cache tes ambaio c'est même autorité qui a. Bi, kaye, m m gang stériser pays et puis pour m'arrêter la caille moi on ban gang pa kontouyer moun c'est travail m'kont travail pour jour son matin li Le lever la voye enveloppe ban moi et puis, pour me joindre un petit bambé, ça, pour me pas l'enveloppe-là, ça veut dire pour me quest enveloppe-là, en bas Et puis, pour me qu'est-ce à non l'autre, mais pour me débarquer dans le commissariat. <cười> eh, ben. Puis...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 Merci venesse donc euh, moun ti rivier la tibonite moun nan département la tibonite regardez mettez nous sous rein nous prépare manchette nous préparer ti pou nou me nous nou bon ensemble pas moun la tibonite même pendant dernier moment let's me qui la volé m'a comprendre même l'esprit gelé volé dans la tibonite hein a conné gè goût gou gè sans conscience Gézili, hein, chargez loi mettez-le-loi sous manchette, yo, mettez l'oua loi sous manchette, yo, quitte-nous tirer-le devant, quitte-nous tirer-le derrière, quitte-nous tirer Non, n'en pas direction pour le couper chèque, pour le couper zo. Ay bandiba dis nous problème trop. Ça fait sous moi violence, on tout. Ah, non, ça s'en avec, yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, syndicats ouvrier textiles, ak, habillement, bataille à bo Annonce yon marche pacifique premier me cap vinila na occasion commémoration bataille ouvrier yo, qui se en même de fait travail, augmentation salaire, puis bon condition travail, se kek parmi exigence ouvrier yo pral fe gouvernement ak patron yo, pour à travers mouvement SAC cap démarré devant Pack industriel SONAPI d'après José Pierre et Delice Henri, des dirigeants SOTABO qui dénonçait gagote corruption qu'a faite dans l'administration publique-là, alors ce travail nan dans le pays a touché sa lettre, il y qu'il appel, à tout travailleur et sécurité, avec la viche a tout pays pour poter coller dans mouvement mobilisation-sa, Josué Pierre, ensemble avec délice Henry, t'es micro, tax 509, mesdames, mademoiselles messieurs. Josué. Où est -tu? Ouvrier, textile, à habitement. Ou annoncer un gros match pacifique dans l'occasion Journée 1er mai. Comme nous tous connaissons, 1er mai, c'est jour commémoration bataille la bataille, l'ICOVRIER travaille sur toute la terre. Nous-mêmes, en tant que syndicat ouvrier combatif, ensemble, l'organisation alliée, nous, nous avons pris la rue. Nous avons gros une marche pacifique pour nous porter revendication, ouvriers, ouvrières, travailleurs, travailleuses devant l'État et patron. Nous avons fait solidarité à les enseignants qui ont fait grève pour forcer le ministère de l'Éducation nationale payer salaire salaires. Depuis plus de trois mois, ils n'ont pas touché à plus de bonnes conditions pour retourner dans la salle de classe. Nous fait solidarité avec les paysans dans la zone Piat dans le Mouronri, les dans le plateau central, les dans le Wanamet, qui continuent à victimes en bas mais la don de la main de la main de la même de la main de la main de la qui fait un pour améliorer conditions la vie et la sécurité dans le pays. Qui la cause en pile usine ferme le pot Ferme le parce que les gens ne participent pas à prendre des conteneurs remplis de matières pour les Ça qui fait donner d'audio, clients à réduire la quantité de commandes qui ont placé dans le pays. Situation sa la cause, nous perdons plus de 20 000 emplois dans le secteur testif. à cause de la crise politique, sans pareil, la insécurité planifiée qui a blayé dans le pays. La mobilisation a commencé devant le Paxonapi. Il y a de l'Otareport, il y a de l'Otareport, il de l'Otareport, il y a le c'est la première activité de commémoration. Lutte de Deuxième aspect, c'est faire une revendication de la personne pour l'État qui tandis que nous n'avons pas jouer l'accompagnement social là, nous n'avons pas jouer salaire minimum là, nous n'avons pas jouer des systèmes de protection sociale. C'est parce que situation difficile en pile qui fait nous demander jusqu'à jeudi à accompagnement social. Non seulement l'État est du Banon, plusieurs fois, -banon, et encore plus, nous... Non, si ça c'est difficile, côté toute usine a fait main, il y a réduit le nombre de jours. Pas une usine qui travaille six jours par semaine. Donc, quand on vit, c'est difficile chaque jour. Donc, le 1er mai, c'est un jour de commémoration. Mais après le 1er mai, il y a commémoration toujours qui pour faite Parce que, à tant qu'on pas combler le jour de Il n'est pas sans savoir que la situation d'insécurité, nous connaît est, est-ce qu'il n'y a pas reflété sous euh, une capacité que sous par rapport à usine qui a fermé de temps à mais oui, nous gagnons un paquet d'ouvriers, Non seulement les usines fermées, mais les usines n'ont pas fermé ou n'y a pas de travail. Par rapport à l'insécurité, il y a des ouvriers qui Nous chargeons les c'est dans la où ils ont dormir c'est là y a ont Donc nous chargé problème. Donc la classe d'ouvriers, c'est dans ce moment-là. Nous, avons nous, avons nous, avons nous avons vraiment, vraiment, vraiment avons grand le problème. Et ça fait que nous avons souhaité que l'État, les ouvriers, j'ai gardé parce que situation c'est à dans ce moment-là, il m'a en plus Output hmm. Situation ouvrier yon malouk en pile. Mais, papa, ici tout cause bon pour parler. Mm -hmm. Ou rappelez ou, dernièrement là, bon avant yè. Jijouil nè après le fin de directrice. Qu'est-ce sociale Edwin Toto. Il e fait mettre nan poto. Ou a tat mache, même kol li pa ka <laughs> <laughs> Après je veux la barre visage, li. Ah, ça, oh. <laughs> Elle pleure, madame. Pourquoi? Pourquoi? I don't know. Elle ah, bien, papa, c'est mon double qui ça. Madame, ça, en dehors de ça, de elle avait dit cobissies pour se toucher chaque mois. Qui se 65 700 goudes. Il s'y pose touché. Mais madame Tonton, qui en bas chaque mois, papa, ici, il recevoit un total de 1 million 75 000 goudes, frais généraux. Cadou l'état, papa! Ah, la, ben, va, papa. N'est-ce ben, sou sous sou sous sou sous li pa pas kaba. Non! Est-ce qu'on t'en est? En dehors des frais que l'a touché, il suppose si toucher qui c'est 75, quinze qui c'est soixante-cinq goudes. Eh bien, papa, ici. Chaque mois, madame n'a touché comme frais généraux. Un million! 75 mille goudes. 1 million 75 gourdes alors 1 million 75 gourdes Hein? Et c'est en toucher comme il supposait toucher et puis pour frère Généo papa ici. 1 million 75 gourdes Somme sa, papa haïtien madame nan geyen 250000 comme frais et 225 225000 pour gaz chaque mois et madame ça vide gaz tout tout kaw comme femme geyen 10 tout madame nan vide gaz nan tout 10 tou kol, pepa de tout kaw papa haïtien haidem contrôler tout moi 2 ça fait 4 ça fait 5 ça fait 7 ah, Plus, ou, trois, tout en bas, fait 10 tout. c'est koto pipi, c'est baladon, fait sec et se puis, gen koto toilette. gen trois, tout en bas, plus, sept, toilettes fait Madame, nan vit des gaz, dans tout 10 tou sa nan tout ça, tout dis tout, madame, nan de des gaz, parce que, <laughs> lui fait gaz, papa, ici, pour deux cent, mille gourdes, chaque mois. <laughs> I love my country. Huh? Mm -hmm. Mes pays. Non seulement la touche en cob, et puis après, y a 1 million, soixante-quinze goudes, frais généraux, papa, ici. Non, gè, Et ça que les grands femmes en Haïti. Grand femmes dans l'État. Quand on est directrice, casse, gon Et non seulement ça tout, papa, ici, chaque mois, gè yon total de, 600,000 goud qui vini sous débit de non il faut l'aller faire maquette non mon da peut pas ici ah ah ah non non il faut faire maquette il faut faire shopping il faut l'acheter talon cuit cuit il faut l'acheter il faut l'acheter fa il faut, faut faire cheveux hein fait mettre l'an pimpan quand on est directrice. Quand comment madame nan tap mache, bel, complet bleu, roi souli. Et puis la coller sous. Oh! on fode pedal. Hein? <inaudible> tap sou sou plézi, oui, le sentit bon, faut acheter gros parfum. Son grand crier, on a la doupe, min doupe. On a six pédales. Bon, j'en ai couché sous policière. Son plaisir, oui, elle a frotté sous. Madame nan parfum pas au sous <laughs> Imagine, vous 1 million 75 000 Frais généraux, peu ici. Hein? Si la couche sous police on s'en doute. Faut policier. Police a dégé là pour la brale et si costume pour la couvrir, fige madame. Elle sent pas feu madame. Elle coûte en pile. Elle est policier, qui quantité d'argent la touche comme ça? 20 000, hmm? 25 000 goud. 20 000, 25 000 Mais madame, non, seulement chaque mois il gagne 1 075 000 gourdes frégénaux. Mm hmm. dit madame il fait cheveux presque chaque 8 jours. Of course. Achetez, rad, il fait shopping, il fait market. Hein? Dans le pays d'Haïti et puis, il y a l'autre lui même qui a vive qui pas même gagné 2 dollars américains par jour. Comme l'a touche. Il y a plein. Il y a des Il y a un visage volé. Le premier volé, il compte. a un mot. a population haïtienne. Il a un mot de volé. Il y a un volé. Mais la matemoiselle, c'est un monsieur qui élève dans l'école publique dans la porte de paix. bloqués la ria, ils y troisième fois encore pour exiger mouvement, pour exiger gouvernement, pour responsabilité, face avec professeur, yo, qui pas jamais suspend spann, bon en condition de travail. Pour te state, yo, qui t'es en colère, critique et responsable dans gouvernement, yo, qui dit qu'a gagoter l'argent l'État, pendant un seul même y'a même pas qu'à toucher. quelqu'un parlé dans le micro, j'ebson petit, correspondant à nous, depuis Nord-Ouest pays À nous donner ensemble. Je dis à nous pour rue parce que nous besoin chèque professeur Vini. parce que nous là souffert, nous nous pas un coup nous besoin coup nous besoin travail nous pas travail ok c'est non c'est le ministère la gêneréte ok mais moi nous portons peut portail. oui le ministère nous oui. souhaite pour ça non le ministère nous souhaite pour couler parce que nous pas gêne coup ministère va faire professeur chef le ne nous pas un coup nous tous là nous venons les plus jeunes pour aller pour nous pour nous manifester dans le ministère c'est ça nous faire nous portal. Juste pour moi, je vous laisse faire travail parce que le les collègues travaillent travail, nous besoin fonctionner pas qu'arrêter. Les tapés très bien aussi dans la ils on va venir faire coups. Yeah. Check on fini actuellement là. Les chèques finit on va venir faire. Mais mm. c'est pas un problème chèque. pour vous, qui problème les Problème salaire, l'augmentation. Mais est-ce que depuis l'école, là on ne va on payer? Normalement on vous avez tout le monde c'est un jour tu as dû payer Parce que premièrement nous gueule moins des billets nous pas fonctionner, nous coupons autres trucs Jusqu'à maintenant, nous ne pas nous fait. nous avons fait. problème nous ne nous avons Nous ne nous pas nous Nous pas nous pas nous ne pouvons C'est possible. On va compliqué. Oh, on va dire, oh, on va dire elle زame, bon. non, non, non. compliqué. On non. dire que mon nous non va non non non Ça nous Non, non, nous Non, On va non. va compliqué. compliqué. Ça Nouvelle opération qui menait mercredi 26 avril là, commissaire gouvernement aqueen mètre Wilson Jean mettait Pas Pat Cassave Saint Clair ensemble avec Saint georges dans troisième section communale Saint Louis du Sud, d'après chef Paquet à Saint Clair c'est ces pour gang dans capital pays a Lité même qui est 14 chefs gang dans Basline dans Saint georges nous signalé population ouan te getan fil yaman nom, nom, nom, pou te koupe tet yo, Fegens, eh bien, fe, nek sa yo chape, pou kounye apre, mi, pou kounye apre, mi, pou kounye apre, pou pour pou kounye apre zime gang Fegens, apre ponne question la justice nan ake, na fait remake, d'après commissaire gouvernement ake, hein, met Wilson Jean Sinclair, Fegens te n'a prison déjà pou drogue. og, la <laughs> nek gen mauvais sentiment papa, Gagnez ancien sénateur, Nenel Kassi, membre de Phantom 509. Une conférence pour la presse fait qu'on est si international avle, de le a l'avril et des pays d'Haïti sortis dans situation où le jour et le jour d'hier, c'est pour y'auguer contrôle. Les cap qu'après dans le pays, là, nous qu'on a fait pour vider l'homme. Mais international, là, t'es contrôle. À la traque, pour avec Haïti. Et puis, accompagner police nationale, l'endap créer Phantom 509 international, accompagné? <laughs> à la tracade pour la vecaïté. Bay bonjour moyen pour combattre problème et sécurité. Nel Kassi te nan micro correspondant nous. Henri Claude Claire, c'est papa ici. Hein? A nous suivre. Ti compère ensemble. et qui hein? mene mm. pays à nan kao kote villa. C'est blanc yo. Mm. En pile pays, qui se zami mm. a été cap déversé zam. Avec munitions. Mm. pour krasé pays. Ou sérieux, nanel kasi? C'est blanc. <laughs> <laughs> Mais ta le, quand vite l'homme un homme qui nous sommes ensemble avec lè, lè, vite qui dit ça. Nous sommes avec lui. Phantom 509, etc. Les et blancs, de des gens des gens. des qui sont des gens qui sont des gens la bou nou nous nou des pourquoi je dirigeant sans moi dirigeant? <coughs> mais c'est nou matin, ah, nous avons dit que nous avons dit que nous nous nous nous que dit nous C'est un peu technique, une mission, une mission, moyen. Mais là, nous-mêmes, n'a pas été condamnés par nous. qui ça va pas la police Mais nous gang gagné ce pays Moi-même, mm. mm. honnête. Et couper zam dans le pays. Qui est-ce nous vous avez vu bateau <coughs> et même nous-mêmes là vu qui fait avez vu que vous avez vu vous dites monsieur, pas capable de jouer parce que président Automatiquement ça fait, n'a rempli toutes conditions pour payer a sécurité immédiatement je les sous contrôle. a blanc. C'est, qui de suivre nous. qui prend nous comme leader, que peut-être quatre pays. Alma Six parmi yo sek akout manchet, yon ak bal, yon machine ak moto boule, ak plise kaye boule, se bilan conflit terrien qui ki eklate nan zon Abraham, yon localité ki, ki nan saint Michel, 4e seksyon kominal Miragwan, mercredi 26 avril la. Er Samon, saint claire ak policier Jean-François France, Yo sou didi, est sous nos Didi, c'est deux parmi victimes yo, d'après juge, si tribunal de PA, qui c'est Michel-Georges Toussaint-Weber, qui dans en micro correspondant nous, Henri-Claude Clersaint, depuis Miragouane. Matin la police est informé moi y a y a y a un accident, bon, on dit l'accident. Donc c'est Abraham. Donc là, la police passe et prend je déplace à griffé moi. Alors là, nous arrivons vraiment, nous avons des gars, Nous avons plusieurs monataires, nous avons des marées, nous avons blessé la manchette, nous beaucoup de et parmi lesquels nous avons Jacques Jackie Edmond qui est sorti païen, M. Moury, qui a sans qui l'équité propriétaire qui a déplacé mon profet. Nous avons Jean-François France qui dit dit... Donc son policier, donc Gradley sans blessé, inspecteur. Nous avons Arvis clair qui est un avocat, qui est mon Abraham. Nous avons gen... Jonel Deriva qui est mon Pemel. Nous avons gen... Jean-Smith Chéri qui est un apprenteur. Et puis nous avons Bertino Ilercin, Abraham. Nous avons encore trois personnes qui sont blessées. Donc nous avons Bernadette Jérôme, blessé. Chéry, Jilton, toul, blessé donc, nou, kenbe, monsieur blessé. Nous avons Chéry Julton qui était là tout le temps, pas blessé lui-même. Donc nous avons deux messieurs. Pour... Et puis nous gagnons qui mon désir. Donc tout le monde est blessé. Donc ah. nous sommes grave. Donc nous sommes oui à ou l'hôpital. Donc nous pas qu'on pas à la suite. Qui ça est capable de faire Mais le problème, c'est que son est ce sont des apportations. Mais pour sommes sur le terrain. Il semble à mi-chemin. Il semble une altercation entre policiers avec, et métalismes. Bon, t'as semblé, je ne sais peut-être que j'ai dit, t'as semblé à risque de frapper, policier, policier a manqué tombé, et puis il les armes. Bon, m'a à est-ce que c'est, comment est-ce que c'est échappé, gagné chapé, ou bien est-ce que c'est tiré. Mais de toute façon, donc c'était humain, n'a pas de sur sur lieu pour y aller faire, à partage là. Je suis au rachel, parce que j'en ai venu, bon, c'est rachel. On peut prendre 5 cartouches. Et qui doit Bon j'aime gauche l'île, il prend une bonne fessée là et puis il prend une bonne côte lila. Qui est-ce qui va faire Il dit, d'après le public là, il dit c'est ta police activité. D'accord, nous écrire quand qui goût. Quand conseil administration, quatrième section, c'est Michel-là, Willy Pierre, condamné action policier qui boule et avec business innocent dans la zone. qua la la qualifié des autres comportements policiers, ça y Willy Pierre a porté plus de détails, n'a correspondant à nous, Henri-Claude Saint. Des autres qu'a Comment on que on a des zone qui sont sortis de l'autre côté et qui tuer les La population n'a pas de réaction contraire par rapport à l'action posée. Donc, je pense que c'est inacceptable que la police n'ait pas choisi de venir pour le mettre du feu dans les maillers. Et d'ailleurs, le plus souvent, on a fait des gens qui ont été bulliers, ce n'est pas même eux-mêmes qui ont causé l'action posée. Et parfois, les peuples sont sous émotion ne le font pas. Et déjà, nous avons des bandits qui à travers tout le pays. Donc, c'est normal si vous venez à la zone pour vous une réaction qui est contraire avec l'action que vous posez. Nous été eh, garder, mobiliser avec la eh, population hein, pour voir eh, comment nous sommes capables d'aborder la question et hein, eh, de façon tête fraîche. Donc, euh, voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous attendons déclaration coordonnateur conseil administration, 4e section communale. Eh bien, non. Miragoane, Willy Pierre. Premier ministre Ariel Henry pour marquer Journée mondiale, priorité intellectuelle dans le pays. Ministère commerce, et industrie organisée, une série d'activités, parmi eux, yo, un salon, propriété, industrie on yon salon priorité industrielle, une activité qui déroulait en présence premier ministre Ariel Henry dans le discours si Constance. Le Locataire primatia dit qu'il engagement dans nos gouvernement pour lutter contre fléaux, contrefaçons et piratage qui affaiblit performance, production, gêne, entrepreneurs pour poser action l'autre côté, le chef gouvernement encourageait encouragé qui impliquait dans l'idée contre le piratage à contrefaçon pour poser action clé dans l'idée pour combattre produits les produits illicites. Premier ministre Ariel Henry. Ari. Cette journée qui inaugure symboliquement le premier salon de la propriété industrielle offre un espace réel de débat et de réflexion sur la nécessité de renforcer la protection des droits de la propriété intellectuelle et industrielle. C'est également une occasion pour moi de réitérer avec force mmh. ma détermination à fournir un encadrement légal et institutionnel à la créativité et à l'innovation dans les processus de création d'entreprises sur tout le territoire national. Je prends l'engagement en mon nom personnel et en celui de l'ensemble du gouvernement de lutter avec acharnement contre les fléaux de la contrefaçon et du piratage qui affaiblissent les performances de notre production et qui ruinent l'avenir de nos jeunes entrepreneurs, de mmh. nos entreprises en général et en particulier à celles en gestation. Ainsi, nous sommes bien en phase avec le premier thème retenu qui s'intitule « Faites de la propriété industrielle votre entreprise. Encouragez la créativité et l'innovation. En ce qui a trait de la à la propriété industrielle, les entrepreneurs, plus que jamais, ont besoin d'être encadrés, soutenus, encouragés et renforcés dans leurs, eff le leurs efforts au quotidien pour relever les défis de l'innovation et de la créativité qui sont indispensables au progrès industriel et à la croissance sans nécessaire de nouvelles technologies industrielles numériques. Dirigeant, il je l'ai à Baye Mathieu, sérieux? Je sais, il y a un engagement pour l'île. Qui l'île? An kite sa la poule pa fèze. Menis Kiltia a communication ki te pran la parole, nan si Constance lan, fè eloj ansan Matisse ak chèche peya genyen pou Émilie prophète dwe ge plis travail ki fait yon façon pou ge plis entreprise ki kreye nan peya pa rappeler priorité intellectuelle. Pour le rappel, les propriétés intellectuelles importants pour le pays en écouté Emily Prophet Mini Justice, territoire perdu à peuple haïtien. Et bien sûr, 2005 a été une année de grand cru avec la création du bureau haïtien du droit d'auteur et aussi euh, euh, la, la, les deux lois qui ont été publiées sur la propriété littéraire et artistique, les décrets de 2005. Merci, mm -hmm. Monsieur le ministre du Commerce, chers collègues, de, wow. de n'avoir pas laissé passer cette journée internationale de la propriété intellectuelle pour mettre l'accent sur ce que peuvent faire, les entreprises sur ce à quoi nous pouvons aboutir avec les droits de propriété intellectuelle puisque quand on parle de droits de propriété intellectuelle, on parle d'argent, de la possibilité de, de, de, avec des, des, des, des idées de, de transformer des idées en argent. Donc, il est bon de le dire, il est bon de le redire, puisque Haïti est connu comme un pays qui, dans, dans lequel naît beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs, mais aussi, je suis sûr, que nous devons continuer à chercher, nous devons continuer à, à montrer la voie pour que des des entrepreneurs naissent pour que des idées se transforment en industrie, en entreprise, donc en argent pour la société en général, pour l'État aussi. Et... Amen. Amen. Oui, nous disons Amen. Allez, mettez la Il y a 11 000 écoles qui déjà l'inscrit sur tout territoire pays à Cap le cas de recensement en ligne, d'après ministre de l'Éducation, ministre L'Elvaila, qui se Nesmi Maniga, qui encourageait directeur l'école yo pour yo fait inscription yo avant 28 avril, quand venu là titulaire MENFPA expliquer ces inscriptions ça qui permettent l'école yo capable d'inscrire dans mounyo 9e année fondamentale Nesmi Maniga le micro peuple haïtien. Jodi 26 avril 2023, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, très content saluer, fort, tout directeur de l'école, tout responsable de l'école, qui déjà montré que l'opération recensement en ligne 2023 a un succès. Dans la journée, 1, 11, 969 a l'école qui déclarait tête et qui enregistraient tête Déjà, sous plateforme en ligne, ministère d'Éducation nationale. Ça veut dire déjà, si le ministère a besoin de faire un message passé par email pour environ 12 000 écoles, eh bien, en fraction de seconde, il doit contacter 12 000 directeurs l'école qui déjà enregistrés sous plateforme en ligne ministère d'Éducation nationale. Le responsable ça a commencé dans la date du 27 mars 2023 et l'a en fini 28 avril 2023 qui donc manquer deux jours pour recensement ça a fini et nous encourager l'école qui peut faire. et bien, si ces difficultés de gagnent, j'aime te dire un ministère disponible, direction départementale disponible, bio scolaire disponible pour aider l'école qui peut faire ça, est capable remplir obligation ça. Nous dit obligation parce que sans inscription ça, sans adresse email ça, qui prend le code, eh bien, ou pas recevoir email, qui baou autorisation. si toutes les conditions sont réunies pour être capable d'inscrire l'élève dans l'examen 9e année fondamentale. L'inscription a commencé dans la date 14 avril a fini dans la date 7 mai, qui donc manquait pratiquement environ deux semaines, moins que deux semaines pour que l'école qui déjà recevra email qui autorise inscrit élèves dans la 9e année, pour yo capable de faire ça. Parce que la limite limite est 7 mai 2023. Et toutes les doit payer déjà pour l'inscription tout les et ce quantité élèves qui inscrit que la plateforme, qui vous compte sur les l'a que vous inscrit tout bon dans l'examen. C'est une façon, en 2023, pour s'en déconner les cas spéciaux, Kaba, pour nous protéger les parents et les élèves qui payent et qui inscrivent dans l'école, qui ont l'autorisation du au ministère pour participer à l'examen, pour toute le faite fait très clair.